Ok, là je vais enregistrer euh, les administrateurs du Québec qui est censé être le lieutenant-gouverneur du Québec. J'espère qu'on va voir, euh, qu'on va, qu va bien voir euh, les lettres en question. Donc ici on voit « administrateur du Québec ». Je vais vous dire ce que je vais en venir de tout ça. Là. Ok, donc euh, si on descend... Vous allez voir qu'on est sur le bureau du registraire des entreprises du Québec. C'est parce que ça, ça ne peut pas se prendre sur Internet. Il barbouille quand tu décides de l'imprimer ou de l'apporter la à quelque part. Là, sur vos dossiers. Donc, ça se trouve à être obstrué. Donc, vous voyez comme moi ce qui se passe. J'espère qu'on va bien le voir. OK. Donc, autorité publique, et là, je continue ici, par nom, vous voyez exactement ce qu'il y en est et là, je vais sur la recherche, donc là, on va monter, et vous allez voir, euh, donc j'ai cliqué sur recherche, là, on monte, et regardez bien qui est le premier administrateur au Québec. C'est Hydro-Québec. Hydro-Québec a remplacé le lieutenant-gouverneur. OK Après Hydro-Québec, il y a le Tribunal administratif du Québec. Tribunal administratif du Québec a remplacé le lieutenant-gouverneur. On continue. Il y a l'administration euh, euh, portuaire du Québec. Ça l'a remplacé le lieutenant-gouverneur. Il y a l'ordre des administrateurs agréés du Québec. OK. Il y a la Corporation of Charter Administrators of Québec. On l'a en français ici, la Corporation des administrateurs, plus haut ici, la Corporation des administrateurs agréés du Québec. Vous avez euh, la Corporation professionnelle des administrateurs agréés. Vous l'avez aussi en anglais. Et vous avez la Corporation professionnelle des comptables en administration. Donc, on va, on va juste aller voir le premier administrateur Hydro-Québec. Et regardez bien son numéro ici. J'espère qu'on va pouvoir le voir. C'est le numéro 8811141. 181. Vous avez tous ces numéros-là, mais quand vous allez, c'est Hydro-Québec qui mène le Québec. Qui gouverne le Québec. C'est le premier administrateur, ça. Il y en a 10. Le résultat de, des administrateurs, ici, hein, 10 résultats trouvés. Parce que si on va, si on retourne en haut, ici, on voit bien que, fait, que je fais une recherche sur les administrateurs Québec. OK. Donc, surveillez bien ça. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur... Can... Euh, Voyez-vous... Je vais essayer de voir s'il y a possibilité. Michel, je parle pas trop fort. Parce que c'est tout en ajouté ce que je te dis là, là. Allô, Michel. Zik te ne peux pas te parler longtemps. J'ai gars que tu es appelé à photographier un document sur l'Internet. accroche quand Je vais te rappeler ça? plus tard. Ou rappelle-moi dans un heure. OK? OK. Bye. je n'ai pas le choix. Je vais vous trouver ça. Chapitre 46, c'est malheureux parce que j'ai perdu la loi sur l'exécutif. Mais je vais quand même vous le montrer ici. Donc, euh... on peut voir ici les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Ok, ça c'est dans la loi sur le pouvoir exécutif du Québec. Maintenant, je vais vous lire exactement ce qu'il y en est. Peu importe là, que vous puissiez le, le voir ou non, là, ça vous donne quand même une bonne idée. Pouvoir euh, des pouvoirs du lieutenant-gouverneur dans les matières qui sont de la compétence du Québec. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui relativement à ces matières étaient conférées aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs, ça c'est au pluriel, des diverses provinces formant actuellement partie de la puissance du Canada ou de chacune de ces provinces ou étaient exercées par eux d'après leur commission, instruction ou autrement lors de l'adoption ou avant l'adoption de l'acte d'union de 1774, sont, en tant que le Parlement, ça c'est entre guillemets, là, entre parenthèses, c'est-à-dire, en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d'agir ainsi, conféré au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec. C'est pour ça que je vous ai fait voir administrateur du, du Québec, parce que le, le lieutenant-gouverneur ne paraît pas rapport au registre des entreprises... C'est une corporation qui existe depuis le chapitre 139 de 1952 qui a fait du gouverneur général du Canada un « corporation soul », une corporation seule. Donc, il n'est pas obligé d'être enregistré. Et ça, ça s'est fait en violation de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, euh, ils disent ici... Et exercé par lui au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l'exigence du cas, le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant. Donc, le lieutenant-gouverneur peut nommer euh, des directeurs de cabinet et tout ça, mais le lieutenant-gouverneur occupe, il a le pouvoir, euh, il occupe la même fonction que justement l'administration du Québec, administrateur du Québec, qui est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec. Je vais vous revenir là-dessus éventuellement. Merci.